Bonne journée les sommes aujourd'hui le Lugin Shemah Tavra Mordechai Ben Yitzraki Vefenis. Vous rabattez Esther, ainsi que lire le Amram Ben Masoudi Betor Shachol Israël si vous souhaitez vous aussi dédié. Une prochaine, tu dois vous contacter le 5 minutes minute Nous étions en ce que vous avez fait pour Mishnah B'et. Nisette Alpi B'et-Din T'etze. M'obtura Mina Korban. L'onisette Alpi B'et-Din T'etze. Et bekorban. B'corban. Il y din Shepotra Mina Korban Rua B'et-Din L'Inasé, Valcha Bekorban On continue dans notre Mishnah à préciser la différence entre les deux femmes que, qui ont été permises à se marier alors que le, son mari était porté disparu à l'étranger. Soit, on avait deux cas de figure, il y a deux de, de possibilités de la permettre plutôt. Son mari, comme on a dit, était parti faire fortune la ruée vers l'or en Amérique, et il devait revenir au bout de deux ans, au bout de sept ans il est toujours parvenu, on a des personnes qui arrivent et qui nous racontent qu'il est mort. Si c'est un témoin, alors si c'est, on avait fait une différence dans la mission précédente, entre, un té, entre deux témoins cachers, ou si c'est pas deux témoins qui sont cachers, en théorie. Soit, selon la Torah, il faut qu'il y ait nécessairement deux témoins qui viennent. Lorsque deux témoins viennent et témoignent, alors, c'est les deux témoins qui la permettent, ce n'est pas le qui va lui permettre, est, elle, elle est permise directement, parce que c'est deux témoins qui ont permis. Quand on n'a pas des témoins cachers qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a un seul témoin qui arrive, ça peut même être parfois, on, peut, on va sonder sur des goïms, on va sonder sur des femmes, alors que les femmes, elles n'ont elles ont, elles, elles ont pas un pouvoir de témoin, selon la Torah. Ou bien on va parler même de personnes qui sont proches-parents, une famille entière qui débarque, qui nous dit oh, « on a vu le mari, il, a, il est tombé d'un haut ravin avec sa voiture et il ne restait plus rien de lui ». Mais c'est une famille entière qui l'a vu. Ils ne peuvent pas témoigner, on n'a pas de témoins. il y a juste un seul témoin. Alors là, Khamim, on fait un décret spécial. On va dire à la femme, comme on a vu dans la mission précédente, on te donne la responsabilité de vérifier, de mener ton enquête. Dès que tu en es persuadé, tu viens au Bedin, tu nous dis « ça je suis persuadé ». On te tranche, c'est permis. Tu peux être main avec quelqu'un d'autre, mais attention, comme on a vu, toute une série de complications, si toutefois, tu as mal vérifié. C'est ce qu'on a vu dans la mission précédente. À présent, on va voir la réciproque, on va voir... Que, donc je, je, si je veux conclure, pour le moment on a vu qu'on était beaucoup plus rigoureux face à la femme qu'on a permis avec un aide euh, que la femme qu'on a permis avec deux Edim. C'est-à-dire, si je veux traduire autrement, la femme qu'on a permis avec un témoin, c'est en fait une femme qu'on a permis avec un témoin par le, la force du beddin, parce que c'est le beddin qui va lui dire « ça y est, on te permet ». Ça s'appelle qu'on a été « ruha beddin », le beddin lui a donné la dérogation de ce permis. De, de son, de son mari Tandis que deux témoins, c'est sans dérogation spéciale du bet d'in, de son marié parce que deux témoins, ils signent, ils viennent, ils disent, ils racontent, c'est bon, on se fonde dessus. On a peut-être besoin du bet d'in pour éclaircir que, que les témoins ne mentent pas. Mais c'est pas on n'est pas, pas une, permis, une dérogation qui va sortir du bet d'in. Et ça va être là toute la différence, dans notre Mishnah, qu'on va voir que justement, lorsqu'on va avoir une dérogation qui va sortir du bet d'in, sur, sur un certain aspect, on sera moins rigoureux, que si c'est une relation, que, si c'est une permission, la femme classique avec deux témoins. Sur quel point précisément, je le dis d'abord à l'oral, c'est le devoir d'apporter un corban. S'il y a deux témoins qui racontent une, qui viennent qui racontent une femme, son mari elle est mort, on l'a vu qu'il est mort, deux témoins cachers, la femme pourra se remarier. Si finalement le mari débarque, la femme devra apporter un corban. Elle était induite en erreur, la pauvre, elle, elle, elle, elle s'est fondée sur des témoins, mais y a malgré tout, y a une, elle était induite en erreur, et une réalité d'un juge qui transgresse une de shogeg. Elle doit nécessairement apporter un corban. Elle a transgressé une grave aberra pendant des années. Elle a vécu avec quelqu'un d'autre. Elle apporte un corban. Ça, c'est si, un... si elle était permise grâce à deux témoins. Mais si elle était permise grâce à un témoin, et que c'est le beddin qui lui a donné la dérogation, là on a quelque chose de très particulier. À partir du moment où tu as un problème de halakha, et tu vas au beddin le Beddin te tranche l'halakha et tu agis, selon le Beddin, ce que tu vas faire, tu vas être dispensé de korban. On apportera qu'après, ce n'est pas exactement retenu pour la lacha, mais en tout cas, c'est vie de la Misha, il pense comme ça. Que dès que tu as eu, dès qu'on va te permettre quelque chose avec une, une dérogation du Bet Din, dans ce cas-là, quand tu vas passer à l'acte, s'il s'avère qu'en réalité, tu as, as fait une Avera, tu ne dois pas endosser la responsabilité d'un Corban, là, ça dépend du Bet Din, il y a des lachotes bien précises. S'il y a eu le Rof du Ham qui a fait des il faudra apporter un Par-Elem si vous, vous rappelez de quoi on avait dit, il y au c'est bien vieux ça. Oui, il y a des rencontres bien spéciales, mais en tout cas à partir du moment où ça passe, tu as tu as été induit en erreur par le Bet-Din, C'est plutôt toi qui endosses la responsabilité. D'accord Cela dit, mais c'est comme si c'est le bedin qui endosser la responsabilité. Ça c'est les deux tiers de la Mishnah, et après qu'on envoie le dernier tiers, je vous raconter. On commence. Nisset bi din Si la femme elle était, elle s'est mariée grâce au Bet din c'est-à-dire que le Bet-Din lui a donné la dérogation de se permet de se remarier parce que, comme on a dit, qu'il y avait un témoin, qu'on avait besoin de alors dans ce cas-là, Tetse, bien sûr lorsque son mari va débarquer, elle devra ressortir de, de, de, du deuxième mari. On avait même vu qu'elle pourra repartir chez le premier mari, son mari avec elle, ou Ptoh un Corban, elle sera même dispensée d'apporter un corban sur toute la qu'elle a fait pendant toute cette période. Pourquoi Parce qu'elle était Birchut Bet-Din. Comme il nous dit le Bartanoura, saborat Bet-Din, pas tout, mais la korban. Si on a un particulier qui fait une avéra parce que le Bet Din lui un induit en erreur, c'est pas le particulier qui en, qui doit porter le corban. C'est le Bet-Din. Le Bet-Din, pour pouvoir apporter un Corban, il a plusieurs conditions requises. Il faut nécessairement que tout le, le roi du qui fasse la à cause du Bet-Din, ce qui n'est pas le cas ici en l'occurrence, donc il n'y aura pas de Corban du tout. Par contre, l'ONICET Alpi-Bet-Din, si la femme ne s'est pas mariée par une dérogation spéciale du Bet-Din, parce qu'il y a eu deux témoins qui sont venus, elle les a reçus, a, et là elle les a reçus. Et puis c'est bon, elle, est pas, elle, a, elle a été permise. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr qu'elle divorce de son deuxième mari. Mais, et comme on a vu dans la méchère précédente, là, c'était Din avec deux témoins, donc elle a le droit de repartager son premier mari. Dans le premier cas, elle n'a pas le droit de repartager son premier mari, je me suis dans... Le... D'accord, vous m'avez compris. Et donc, je reviens en tout cas. Donc, maintenant, elle s'est assez avec deux témoins. Le, son mari débarque. Elle pourra repartir vivre avec son mari. Et mais, mais, mais, mais, mais, mais, elle de, devra apporter un corban, parce qu'elle a été induite en erreur. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il y a fait qu'arbetidine chez Potra, mina corban on voit que le, la déroulation donnée par le bet -Din, elle a un, une force plus grande qu'elle va, qu va la dispenser de, du devoir d'apporter un Corban Khatat, d'avoir fait une Avera Tout celui qui transmet une Avera Béchogeg, qui est sur la carte de carrette au minimum, alors on doit apporter un Corban Khatat lorsqu'on a fait Beshogeg. -be -be d'accord Vous savez. Ensuite, nouveau cas de figure. Roi bet c'est le bet -Din à lui a donné la dérogation de se remarier, parce qu'il y a eu un témoin, elle a mené son enquête, le Bédine lui dit, on te permet de te marier. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Au lieu de partir se remarier avec quelqu'un d'autre, elle est partie se dévergonder un petit peu. C'est pas dans le cadre d'un mariage. Le Bédine, elle a donné sa dérogation de se remarier. Donc moi je t'ai dit, tu te remaries. Tu te remaries, tu fais une avera, c'est moi qui endosse, c'est pas toi. Mais elle, au lieu d'aller se remarier, elle est partie faire, là, le papillon, la frivole. Elle a trouvé quelqu'un, hop Ouais, qu'il qu'elle a, elle a. Elle s'est dévergondée. Là, dans ce cas-là, c'est elle qui en a sa responsabilité. Kayevet elle devra porter son corban, pourquoi Chez Loïti Roua, elle a l'innacé, parce que le Bedi, elle a donné une raison de se remarier, pas de faire la, la frivole. Donc, ça, si elle a, elle a fait ces actions-là, ben c'est son problème à elle, et c'est elle qui doit rapporter son corban. D'accord Comme je vous ai dit, dans la Mishnah, au début, que c'est n'est pas une mission qui est retenue par la Laha. Parce que pour l'alakha, on retient que dans tous les cas, il faudra apporter un korban. Parce que même quand on se fait.. Parce qu'on on était induit en erreur par le beddine, il y a une Alakha spéciale, que si toutefois, comme on a dit, le rof du Ham qui a fait la verra à, à cause du beddine, alors là, le beddin, il devra apporter un korban spécial qui s'appelle Parelem Dabar Shaktibour. Un taureau qu'on qu a un taureau public qu'on devra apporter, un korban khata très très spécial. Mais alors, dès, qu y a, dès que les conditions requises pour que. Le Bedi apporte ce corban, ne sont plus remplis. Alors, dans ce cas-là, chaque particulier, il redevient imposé d'apporter son korban khatat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine